Bonjour à tous, nous allons prier un chapelet avec le Sacré-Cœur, d'après une ancienne litanie à l'aide de ce livre. Pour aider à prier le chapelet, c'est le deuxième volume, c'est aux des éditions du Père-Vie. Donc il y a une petite introduction. « Il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Nous demandons à Notre-Dame de prier avec nous et pour nous, elle dont le cœur a été le plus semblable à celui du Christ. » Qu'elle nous aide à découvrir le cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, nous, nous nous immergeons dans ta divine volonté. Et nous offrons ce chapelet, ces prières. Euh, nous, nous les offrons aux cœurs unis de Jésus-Marie-Joseph. Et nous les offrons immergés dans ta divine volonté. Voilà, Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié du monde sauve toutes les âmes passées, présentes et futures, délivre toutes les âmes du purgatoire, passées, présentes et futures, accorde la paix à notre temps, convertis nos dirigeants, convertis Emmanuel Macron, convertis Vladimir Poutine, convertis Joe Biden, convertis tous les dirigeants du monde, et augmente toutes les vertus en nous, augmente toutes les vertus dans toutes les âmes, éloigne-nous du péché, délivre-nous de tout mal Seigneur,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 Maintenant est l'heure de notre mort. Amen. Cœur de Jésus, d'Aigne nous accorder une vraie humilité et la paix du cœur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs. Maintenant est l'heure de notre mort. Amen. Cœur de Jésus, d'Aigne purifier et sanctifier toutes nos pensées,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 Accorde à toutes les familles la concorde et la paix, comme tu nous l'as promis. Cœur sacré de Jésus, sois notre consolation dans toutes nos peines, comme tu nous l'as promis. Cœur de Jésus, sois notre refuge assuré pendant notre vie et surtout à l'heure de notre mort, comme tu nous l'as promis. Cœur sacré de Jésus, daigne répandre d'abondantes bénédictions sur toutes nos entreprises, comme tu nous l'as promis. Cœur sacré de Jésus, accorde aux pécheurs de trouver dans ton cœur l'océan infini de ta miséricorde, comme tu nous l'as promis. Cœur sacré de Jésus, accorde aux âmes tièdes de devenir ferventes, comme tu nous l'as promis. Cœur sacré de Jésus, fais que les âmes ferventes s'élèvent rapidement à une grande perfection, comme tu nous l'as promis. Cœur sacré de Jésus, daigne bénir les maisons où l'image de ton cœur sera exposée et vénérée, comme tu nous l'as promis. Cœur sacré de Jésus, donne aux prêtres qui propagent cette dévotion d'avoir leur nom inscrit à jamais dans ton cœur, tu nous l'as promis. Cœur sacré de Jésus, donne aux prêtres le don de toucher les cœurs les plus endurcis, comme tu en as fait la promesse. Cœur sacré de Jésus, accorde à ceux qui communient au cours des neuf premiers vendredis du mois consécutif la persévérance finale et la grâce d'une bonne mort comme tu en as fait la promesse. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui nous glorifions du très saint cœur de ton Fils bien-aimé et qui faisons mémoire des plus grands bienfaits de son amour vis-à-vis -vis de nous. Fais-nous éprouver les fruits de cet amour. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Fiat.